bien Youtube. Stop wait a minute, je dois tout d'abord vous informer du fléau qui m'a touché euh, j'ai essayé quelque chose de capillairement original, ça a donné quelque chose de capillairement euh, affreux allez charlie on s'emballe les Arthieu, tu peux commencer ta vidéo oh, oh, oh. vous commencez à connaître ma personnalité qui des fois est peut-être très réservée, comme très extravagante comme très beauf, comme très... voilà, Donc le côté réservé on le voit plus sur les toutes premières vidéos de ma chaîne, allez pas voir d'ailleurs vous savez également que j'ai des goûts très prononcés pour tout ce qui est vieux, attention hein, je ne parle pas des, des hommes, je vais rester dans une tranche d'âge approximativement euh, similaire à la mienne, merci beaucoup, au revoir, autant je peux être très immature, autant je peux carrément être une mamie dans ma tête <coughs> aujourd'hui je vais vous partager tous les petits trucs qui font que je suis une petite vieille, voilà je fais énormément de trucs assez vieille France, comme on pourrait dire d'ailleurs cette expression est elle-même euh, vieille France, je ne sais même pas si vous connaissez cette expression, c'est génial, bref allez je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo c'est parti. Je suis une adepte des bigoudis. Vous voyez, c'est ces trucs que les mamies mettaient dans leurs cheveux euh, dans les années euh, dans les années du 20e siècle. Voilà, c'est super. Pour que les cheveux aient un joli mouvement, comme ça. Assez ondulé, assez frais. Voilà, elles étaient fraîches les mamies. Mais du coup, dans le temps, ce n'était pas des mamies en fait. Donc elles étaient fraîches à mort. Voici l'arme du crime. Et Voilà, c'est génial. et Vous faites ça sur toute votre tête pour avoir des jolies boucles. Mais sinon, c'est cool. Ah des fois en cours j'ai froid Alors du coup bah je me mets un plaid sur les genoux Mais genre vraiment, enfin c'est mon écharpe Mais cet écharpe euh, est un véritable plaid En fait c'est absolument trop chaud comme ça sur mes genoux Et du coup euh, bah vraiment mamie quoi sous de ma gueule quand je fais ça c'est même pas gentil La dernière musique que j'ai écoutée sur mon portable Mis à part celle que vous avez vue en début de vidéo Parce que ça c'est pour mettre l'ambiance tu vois C'est On se retrouvera de Francis Lalanne <coughs> Voilà est-ce que ça vous donne une idée du taux de vieillesse qu'il y a dans ma matière grise J'adore cette chanson Po po po po, po, po. Francis Où es-tu, mon ami Francis, My love. Francis Merci, Francis. C'est bon, bon, bon, vas-y, Francis, c'est bon. Regardez. J'ai plus de voix. Tic, tic. Hier soir, j'ai regardé cette soirée-là sur TF1, que c'était des reprises en fait tout le long de la soirée des chansons de Claude François euh, pour l'occasion de la sortie, qui est déjà sortie depuis un moment d'ailleurs, de l'album My Way de M Pokora où il reprend les titres phares de Claude François. Parce que j'étais en plein baby sitting et euh, la petite que je gardais eh ben, voulait absolument regarder ça. Donc pourquoi pas En fait là, je me suis rendu compte que toutes les chansons qui étaient reprises par Claude François, mais ben, je les chantais par coeur Oui. Euh... Donc déjà, ce qui est fait de moi. Euh... Un petit peu spécial, voilà Et en plus de ça, après il y avait cette soirée-là La suite, je suis en train de tout à vous raconter de ma vie Le programme TV de la France De Téléphone, c'est génial Et donc pendant cette suite, en fait, les chanteurs qui avaient repris Les chansons de Claude François Pendant la première partie de soirée En deuxième partie de soirée, bah ils faisaient un de leurs titres Voilà, ils faisaient leurs promos quoi Je connaissais pas la moitié des chanteurs récents Mais genre vraiment très récents C'est... C'est gênant. Du coup, j'étais totalement en trance devant l'émission cette soirée-là. Je chantais pour la première fois, le public ne me connaissait pas. Ce que je viens de faire, c'est un vrai plaisir de chanter avec le nez bouché. Il y a une expression que j'utilise vraiment très très souvent. Faut pas se mettre là à tout courbouillon <rire> Moi j'en tousse tellement c'est horrible de dire ça. Mais vraiment c'est dans mes conversations, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Sérieusement Charline mais où vis-tu En quelle année vis-tu sérieusement <rire> Non sans déconner c'est vraiment une expression que j'affectionne tout particulièrement Et qui me fait sentir Qui me fait me sentir totalement intelligente et supérieure aux autres C'est ça que je l'emploie assez régulièrement Je préfère largement euh, Les lettres aux mails Quand Je vous dis que je suis vraiment une vieille Je les lis pas mes mails et j'en envoie pas Ou alors c'est vraiment juste pour Youtube que je fais ça Mais sinon euh, <rire> non j'aime pas ça en fait Les mails c'est de la merde Je préfère largement euh, écrire une carte postale ou une lettre Enfin sur du papier Enfin... Euh... Ça n'a rien à voir, t'as le plaisir, le la terre du papier quoi Malgré tout ça si vous voulez communiquer avec moi vu que je n'ai pas d'adresse postale Et eh ben vous pouvez quand même m'envoyer des mails Parce que mon adresse mail de Youtube par contre je la lis régulièrement Ou euh, c'est dans la barre d'infos de toute façon Je fais des sudoku Oui ça existe encore quelqu'un en 2017 qui fait des sudoku, sudoku, sudoku, sudoku Comme vous voulez, moi je dis sudoku parce que sudoku ça me gêne un petit peu trop de le dire <rire> Voilà et honnêtement, bah j'aime trop en fait, ça fait vraiment euh, exercer le cerveau, moi je fais pas les faciles, hein. moi je fais les extra difficiles euh, super mastermind et compagnie là vous voyez je bois une eau chaude avec du citron euh, presque tous les soirs en fait rien que le terme dire eau chaude je bois une eau chaude, c'est c'est comme quand on dit tantôt quoi, c'est vraiment une expression, euh... l'ancien temps <rire> en fait c'est juste je fais bouillir de l'eau, puis je mets du jus de <rire> bouillir de l'eau et je mets du jus de citron dessus voilà c'était aussi simple que ça tout ça tout simplement pour me purger de l'intérieur et d'ailleurs si jamais vous avez des problèmes de digestion okay, je n'aurais jamais cru parler de ça un jour dans ma vidéo mais bon, et ben pour vous purger c'est génial mais faut pas mettre trop trop de citron parce que sinon ça vous déglingue genre, ça va faire de l'acidité euh, pH, euh, youpi youpi you know et en plus ça détend un max ça m'aide trop à m'endormir voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée donc en tout cas j'espère que bah, ça vous aura plu surtout que bah vous... Je, vous... Que vous serez reconnus dans certaines de ces petites situations qui font de nous des êtres un petit peu vieux dans leur tête. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de mal à être un peu vieux dans sa tête. C'est dans les vieux pots qu'on fait euh, les meilleures confitures. Il y en a qui disent la meilleure soupe, la meilleure confiture. Moi j'ai toujours dit la meilleure confiture. Donc euh, voilà, parce que, excusez-moi, mais une soupe, euh, moi je ne la mets pas trop dans un pot. Genre un pot à confiture, un pot à soupe, c'est très bizarre. Super débat. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un problème de zozotement Clairement, dans mes En fait, je crois que je vais juste euh, finir la vidéo comme ça. Parce qu'en plus, dès le débousser, c'est génial. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Instagram. <rire> c'est grave dur à dire. Instagram, Oh Snapchat c'est encore plusieurs à dire Snapchat, Snapchat Et enfin n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait comme ça vous pourrez me suivre Voilà voilà, enfin, moi je vous fais des gros gros gros bisous Parce que je vous aime fort et puis du coup bah, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, voilà, bisous bisous